Le candidat du jour, c'est Yannick Jadot. Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Yannick Jadot, c'est le candidat écolo de ces élections. Il n'a pas eu de chance parce que sa campagne a un peu du mal à partir entre les histoires de ralliement de la gauche et les embrouilles internes avec Sandrine Rousseau. Et c'est marrant pour des écolos d'autant polluer leur campagne. Non, mais ils veulent interdire la chasse le week-end et pendant les vacances. Mais eux, ils se tirent dessus tous les jours. Ah non mais les verts, ils se s'abordent tout seuls. C'est le Costa Concordia. C'est bizarre parce que la bagarre, c'est pas trop son truc. Logiquement, c'est ce qu'expliquait l'ancien candidat écolo Noël Mamère. Jadot, il cherche pas la castagne, il n'aime pas ça. Pourtant c'est un pirate le type. Alors c'est pas un pirate style Luffy ou Jack Sparrow. Lui, il cherche pas des trésors. Non, lui, il cherche à dénoncer. Waouh wow Tu vas faire rêver quel gosse avec ces histoires de dénonciation Je crois que pour carnaval, ils vont s'habiller en babos et dire « Moi je suis déguisé en super Jadot, et son pouvoir ?» C'est le dialogue Mais non Les gosses de maintenant, tu les fais rêver avec des danses TikTok Mais quelle erreur j'ai faite d'aller voir son compte TikTok Mais là aussi, il y a que du dialogue Mais tu veux faire rêver qui Avec des mots Je sais pas moi, boire des les fraises comme Mélenchon ou pas pousser de la grosse fontasse en chemise-cravate comme Jean Lassalle Non mais à faire des vidéos avec des punchlines. T'as cru que t'étais quoi Un compte Insta inspirant Comme millionnaire riche Tu veux quoi Que je mette une citation de toi sur ma prochaine photo de profil Facebook C'est ça l'enjeu Non mais mec, si tu veux devenir influenceur tu rejoins Webedia, tu fais des fit and fun avec Michou, et surtout, t'arrêtes de donner ton avis sur comment les gens s'habillent à la piscine. C'est pas parce que tu viens de te mettre à la cravate qui faire ta petite fashionista et penser que tu sais mieux que les autres comment faut se saper. Parce que si tu commences à faire comme les autres, qu'est-ce qui me dit que tu vas pas aussi gouverner comme les autres Parce que si tu commences à changer ta manière de t'habiller pour faire plaisir aux électeurs, qu'est-ce qui me dit que demain tu vas pas te dire « Oh, bah finalement, le glyphosate, c'est pas si mal. Quand on a des convictions, mon pote, on va jusqu'au bout. » Donc j'espère que tes cravates, tu les chopes en friperie, pas chez Zara. Après, je crois qu'il essaye de trop plaire aux électeurs. Je veux être président, on l'a compris. Mais de là à monter une équipe de France de l'écologie, il y a une coupe du monde de l'écologie, peut-être Genre, qui remplit le plus vite son compost ou trie le mieux ses déchets Oh non, je me suis fait piéger sur le papier alu. Et puis, je comprends pas. Pour mettre l'écologie au cœur du pouvoir, c'est quoi le projet Genre, le ministre de l'Intérieur, ça va être un panneau photovoltaïque et le Premier ministre, une éolienne À force de vouloir faire plaisir à tout le monde, Super Yannick! Wake up boy! Par contre, le Yannick, un truc où il doit être vert, c'est de voir que sa cote de popularité dans les sondages augmente pas aussi vite que les degrés sur Terre. Ah, mais si sa cote de popularité suivait la courbe d'évolution des degrés que prend la Terre chaque année, le type est président en 2022 en éclatant le record de 74,2% de Louis-Napoléon Bonaparte. Et ça, dès le premier tour. Mais bon, qui va voter pour un candidat qui nous intéresse autant que le rapport du GIEC intéresse les différents chefs d'État? Au revoir.